Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je tourne aujourd'hui à l'intérieur alors qu'on est, euh, est au printemps, mais il y a énormément de vent chez nous. Ça c'est, euh, on, est, on est obligé de jongler des fois. Le froid, c'est, ça va encore, mais quand il y a du vent, c'est juste pas possible. Ça fait du bruit dans les feuilles. Le micro sature malgré la bonnette. Et, euh, et on est obligé de jongler avec ça. Puis j'ai même envie de te dire que dans le sud, on est obligé de jongler. À un moment donné, on va devoir jou jouer avec le... le les, les cigales parce que les cigales à un moment donné elles font beaucoup beaucoup de bruit je me souviens il y a quelques années avec mon épouse on tournait des vidéos pour un programme et euh, on en avait foiré quelques unes on avait, et on avait juste dû les jeter parce que le bruit des cigales était vraiment trop trop présent je vais juste faire un... alors si tu me regardes en podcast tu sais pas ce que je fais mais j'éteins juste une petite lampe qui est absolument géniale mais qui fait des interférences bizarres sur la vidéo donc je l'éteins Bienvenue dans cette nouvelle capsule, ça fait quelques temps que avais pas, euh, que j'en avais pas fait, mais parce que j'étais en plein tournage de mon programme « Tu peux le faire » qui est en ligne, euh, et potentiellement peut-être que tu, tu es même euh, sur ce programme et que tu le connais. En tout cas, si tu ne le connais pas, je t'invite à le découvrir, tu peux trouver les liens partout dans ma bio, tu cliques dessus, tu vas voir le programme, l'accès à la conférence sur Montpellier le 19 mai, n'hésite surtout pas, et c'est un programme qui va t'emmener à un niveau supérieur, et, et l'enchaînement est parfait Enfin, parfait, façon de parler. Euh, Aujourd'hui, je vais te parler de la pilule magique, en fait. La pilule magique, c'est quoi C'est c'est rien une pilule magique, c'est une, une image, évidemment. Mais c'est parce que je me rends compte de plus en plus, à discuter avec les uns, avec les autres, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent des solutions magiques. Et alors, tu sais que dans les différentes activités que je développe, je développe des activités de... Euh, coach, accompagnateur, motivateur de troupe, conférencier, auteur, etc., et j'ai une activité aussi de, en marketing de réseau. Et en marketing de réseau, marketing relationnel, le terme que je préfère, on est dans le bien-être et la santé, et un des, un des produits que je, que je vends le plus, que je propose le plus, certainement parce qu'il y a un accompagnement avec, c'est pas juste un produit que je vends comme ça, c'est la perte de poids. Et pendant longtemps j'ai dit, euh, mais les gens c'est fou pour la perte de poids, ils veulent une pilule magique pour perdre du poids, mais ils veulent pas lâcher euh, le petit apéro, ils veulent pas lâcher euh, euh, la pizza, le hamburger, le truc qui, qui, qui est pas bon en fait, ils veulent pas lâcher le sucre, qui est vraiment le gros gros souci. Et pendant longtemps je me suis dit, euh, ouais c'est une problématique qui est vraiment liée à ça. Et puis le fait d'élargir en fait mes, mes, mes horizons, le fait de proposer beaucoup de contenu en mode positif sur les réseaux et le fait de parler de plus en plus avec les uns, avec les autres, je réalise que c'est vraiment une attitude, la recherche de la pilule magique. Et qu'est-ce que j'appelle la pilule magique bah, En fait, c'est tout simplement euh, de s'imaginer que les problématiques qu'on a, et quand je dis problématique, c'est au sens large, les choses qu'on qu on doit faire, parce qu'on se dit qu'on doit les faire, hein, c'est pas une question d'obligation X ou Y, mais je vais prendre des exemples, les choses qu'on doit faire à un moment donné, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, et je me permets de le dire d'autant plus que j'ai été dans ce cas-là aussi, j'ai recherché des pilules magiques pour d'autres choses que la perte de poids. On, les gens cherchent, en fait, euh, à ce que la solution vienne de l'extérieur, en fait. Je vais prendre des exemples. J'ai dit la perte de poids. Mais tu peux regarder aussi en, en entrepreneuriat. Et, et moi, je le vois, par exemple, tu le sais, en marketing relationnel, en marketing de réseau, tu peux te lancer quand tu veux, il n'y a pas de CV, il n'y a pas de conditions sine qua non, il y, y a juste à payer une licence qui chez nous vaut quelques dizaines d'euros. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Euh, et là, là, on, là, on en voit beaucoup, il y a énormément de gens qui se lancent, puis il y a énormément de gens qui arrêtent aussi, qui font juste essayer de vendre quelques produits, trouver quelques partenaires, puis ils arrêtent. Non, il y, y a ça. Et, Peut-être, euh, le truc, c'est qu'il faudrait que peut-être la licence soit beaucoup plus chère, peut-être qu'il faudrait plus d'obligations pour que les gens s'engagent plus qu'avec justement quelques dizaines d'euros. Parce que si demain tu lances une société qui t'a coûté les... Tu sais, il faut payer des, des droits pour lancer une société, il faut peut-être un fonds de commerce, il faut peut-être acheter du stock, et là, t'es peut-être plus engagé, du coup. Du coup, ça amène à réflexion aussi, tu vois. Mais c'est aussi tout simplement de dire, euh, euh, je veux me mettre au piano, à la guitare, au violon, euh, je sais pas et je vais chercher une solution magique. » Et d'ailleurs, si tu regardes bien, la société répond hyper bien à ça. On te vend des pilules magiques, enfin, moi non, mais on te vend, c'est habituel qu'on te vende des pilules magiques pour maigrir. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me contactent en me disant « C'est quoi ta solution pour maigrir ?» Sachant que moi, je ne veux pas ne, je veux pas, ne pas prendre d'apéro, parce que j'en je, ai besoin quelque part, mais ça je, ça sera l'objet d'une autre capsule aussi, ça, d'une autre vidéo. Donc je ne veux pas arrêter ce que je fais actuellement, je ne veux pas modifier ma façon de m'alimenter, je veux rester comme je suis, mais je veux la pilule qui va, malgré tout ce que j'ingurgite de mauvais, qui va me permettre de perdre du poids. Donc ça, c'est hyper fréquent, mais pourquoi aussi Parce qu'il y a des gens qui mettent en avant des produits qui font soi-disant ça. Regarde bien, prends ton téléphone et quand auras fini de regarder, euh, d'écouter cette, cette, euh, cette vidéo, oui, je dis écouter cette vidéo à la québécoise, mais peut-être que tu m'écoutes en podcast aussi, euh, regarde dans, dans ton store, que ce soit le Play Store ou l'Apple Store, cherche euh, méthode de piano, méthode de guitare, tout ça, et regarde, euh, je pense à Yuji par exemple, j'ai rien contre eux, hein, attention, hein, ça a l'air très bien fait leur truc, mais ils mettent en avant qu'en l'espace de trois semaines, si tu pars de rien, tu, tu commences à savoir jouer à un niveau vraiment sympathique en trois semaines de piano, et ils te disent qu'en quelques mois, tu sauras très très bien jouer. Donc quelque part, la société vient répondre aussi à ce besoin qu'on qu exprime, que les choses se fassent toutes seules. La pilule magique Mais quand tu vas dans un magasin de sport pour acheter des chaussures, de, pour courir parce que tu décides de, de, à un moment donné faire un marathon, on va te vendre des chaussures extrêmement chères parce que tu as dit que tu voulais faire un marathon, mais peut-être on ne t'aura pas demandé la question de base, c'est « t'en es où par rapport à la course ?»« Ah mais en fait, j'ai jamais couru de ma vie. »« Ah, ok » Peut-être qu'il faudrait que tu commences avec quelque chose de... des chaussures plus abordables en termes de prix, qui vont te suffire oui, mais ces chaussures-là, elles pourront pas m'amener au marathon. Si j'achète ces, ces chaussures-là, ben, elles vont faire le marathon à ma place. Mais comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai connu ça, quand j'étais ado, je faisais énormément de tennis et il me fallait la raquette la mieux, la plus chère, et idéalement, moi mon idole c'était, j'aimais beaucoup Yannick Noah à l'époque, il me fallait la raquette de Yannick Noah, je me souviens c'était une raquette spéciale puisqu'elle avait le, tu sais, là où il y a le tamis comme ça, puis il y a les branches qui partent là, et au milieu il y avait un, un, une troisième branche, c'était une raquette le coq sportif, je la voulais mais elle était en bois, elle était ext extrêmement chère, je ne l'ai jamais eue, mais je savais que je jouerais comme lui si je l'avais, donc tu vois, les choses, l'extérieur vient faire à ta place. Et je pense que c'est hyper hyper hyper intéressant parce que du coup on va retrouver ça dans plein plein plein de domaines. On va retrouver ça dans, dans, dans, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que je viens de te dire, je vais pas le répéter. Et récemment, je discutais avec quelqu'un qui, qui en avait marre en fait. C'est quelqu'un qui a une trentaine d'années, qui n'a euh, pas trouvé l'amour de sa vie, qui a pas trouvé le boulot qui le faisait rêver. Au contraire, il n'a pas de boulot du tout. Je l'ai vu, on a parlé, on s'est vu et je, je dis mais toi, il te manque rien » et en fait, à force de parler avec lui, si, il lui manque un truc essentiel. Alors déjà, c'est de changer ses croyances limitantes, etc., mais on ne va pas rentrer dans le détail, mais il lui manque un truc essentiel, un truc essentiel il lui manque, c'est de passer à l'action. Mais de passer à la vraie action. Par exemple, si tu cherches du travail, tu peux te donner bonne conscience, tu quelques CV, tu vas faire le tour des boutiques autour de chez toi, tu les distribues tout en sachant que tu cherches pas des, du travail qui te fait vraiment rêver, et tout en sachant que de toute façon, là où tu as posé ton CV, ils, ils embauchent pas. Pour X raison, mais tu sais qu'ils embauchent pas. Mais tu te donnes bonne conscience parce que tu as fait ça. C'est comme ta pilule magique qui te fait maigrir, ou tu vas prendre ta pilule magique qui te fait maigrir, tu vas continuer à manger de la... Mais tu te donnes bonne conscience parce que tu as pris ta pilule magique. Tu, tu vois un petit peu le truc C'est... Tu t'es acheté des baskets neuves, elles sont dans le sac, mais tu t'es donné bonne conscience, tu as des baskets neuves. Jamais tu as couru avec, mais tu les as. Et c'est vraiment important parce que ça me fait penser, évidemment, à ce que j'arrête pas de dire, c'est que si tu ne changes rien, il n'y a jamais rien qui va changer. Et ça, c'est une grande, grande vérité, c'est une grande réalité. C'est vraiment un truc hyper, hyper important à, à conscientiser. C'est qu'il n'y a que l'action qui va faire changer les choses. Il n'y a que le fait de te mettre en mouvement qui va te faire avancer. Et c'est bête, mais reste debout et imagine que tu vas rejoindre la rue qui est en face de toi si tu ne mets pas un pied devant l'autre et que tu recommences, ça ne va jamais marcher en fait potentiellement, en tout cas à la date à laquelle je tourne cette vidéo je ne pense pas que tu puisses te téléporter d'un bout du trottoir à l'autre ça ne fonctionne pas, je ne crois pas euh, donc il faut te mettre en action il n'y a pas le choix en fait et je trouve ça hyper intéressant d'avoir réalisé cette histoire de, de pilule magique parce que ben c'est vraiment, une problématique humaine. C'est une problématique humaine qui vient d'où Alors après, on pourrait philosopher pendant des heures. Hein. Est-ce que ça vient de la façon dont l'école nous met sur les, les rails Ça vient de la façon dont nos parents... Voilà, l'école fait ce qu'elle peut, nos parents ont fait ce qu'ils on qu ont pu, nous, en tant que parents, on fait ce qu'on peut, du mieux qu'on peut, euh, comme on pense que c'est le mieux qu'on fasse. Euh, vous, voilà, c'est presque pas français ce que je dis. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, quel que soit ton âge, quel que soit l'âge, que tu as au moment où tu entends ce message, c'est à toi de te mettre en action. C'est ni à tes profs si tu es encore à l'école, c'est ni à tes profs si tu es encore étudiant, c'est pas à ton patron de te bouger, c'est pas à moi si tu travailles avec moi dans mon équipe de te bouger, de t'envoyer des messages tous les jours pour que tu te bouges, pour que tu ailles chercher, pour que tu ailles poser les actions pour développer ton business. C'est pas à moi si je suis ton coach et que, ton coach et que je t'accompagne à te bouger à chaque fois que je, tu, tu m'envoies un message en mode ça va pas. C'est pas à moi à te dire que t'as pas fait ce qu'il fallait pour perdre du poids, c'est pas à moi à C'est pas à ton prof de musique à faire les exercices à ta place, c'est à toi de te mettre en action. Il y a un moment, le plus grand des conseils que je puisse te donner, c'est pose-toi, pose-toi la question, pose-toi dans le sens, assois-toi, pose-toi, calme tout ce qu'il y a autour de toi, réfléchis et demande-toi ce que tu veux vraiment. Et si tu veux vraiment ce que tu dis vouloir vraiment, eh ben fais ce qu'il faut, mets-toi en action et fais ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. Et tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu as envie de le faire, si tu veux le faire, ça te rappelle quelque chose, tu peux le faire. Et ça s'appelle « Tu peux le faire », c'est mon programme que je propose maintenant depuis 2-3 semaines, au moment où je tourne cette vidéo. Je l'ai écrit justement pour ça, parce qu'à la base, ce qui, de là où je partais, Rien n'était écrit, en tout cas pas dans ma tête, que je pouvais arriver là où j'en suis aujourd'hui. Avec la réussite que j'ai, avec les gens qui me suivent, avec les messages que je reçois, avec les programmes que je vends, les accompagnements que je fais, etc. Il etc., n'y etc. a rien qui était écrit. Mais à un moment donné, j'ai dit « Ok Axel, tu veux quoi réellement Qu'est-ce que tu veux ?» Et une fois que j'ai eu ma réponse, j'ai dit « Ok, maintenant je lâche rien, j'y vais, je fonce. Et je veux que ça fonctionne. » Mais par contre, tu sais quoi C'est du travail. Dans tous les sens du terme, je me suis mis en action, je me suis pris des portes, je me suis pris des sales réflexions. Dès que tu commences à bouger, il y a des gens qui, eux, ne bougent pas, qui restent les fesses dans leur canapé à manger du pop-corn, qui sont là à te regarder en disant « Oh, oh, oh, c'est nul ce que tu fais. »« Oui, mais toi, tu fais quoi Tu manges du pop-corn pendant que moi, je me bouge. »« Alors, laisse-moi tranquille. » Mais je suis persuadé que si je l'ai fait, tu peux le faire. Et c'est pour ça que mon programme s'appelle « Tu peux le faire », la conférence s'appelle « Tu peux le faire », le livre qui va venir s'appellera « Tu peux le faire" parce que j'en suis persuadé. Il n'y a besoin d'aucune aptitude particulière. Il n'y a pas besoin d'être plus intelligent qu'un autre. Il n'y a pas besoin d'être plus grand, plus petit, plus gros, plus maigre qu'un autre. Non, non, non, non, non. Tout est possible à celui qui a envie d'y aller. Et tu sais quoi Je vais terminer là-dessus. J'ai découvert un compte récemment d'un gars sur TikTok qui est en train d'exploser. Il est suivi par des millions de personnes. Il fait des millions de vues à chacune de ses vidéos. Et ça me fait trop plaisir parce que TikTok paye, mais TikTok paye au nombre de vues. Donc... Il faut vraiment faire beaucoup de vues pour que ça commence à compter un petit peu. Et ce gars, comme il fait des millions de vues à chaque fois qu'il sort une vidéo, je me dis « Waouh, c'est cool !» Parce que ce gars, t'en as peut-être entendu parler, c'est un Brésilien. Il fait des, il tire, au... Il tire au but, en fait, mais il fait des, des trucs de fou furieux. Et c'est tout ce qu'il fait. Mais c'est merveilleux. C'est dans... au Brésil, il y a juste des cages qui ressemblent à trois fois rien, un terrain de foot en, en terre battue. Enfin, c'est « Waouh, c'est précaire !» Mais il a réussi. Et je trouve ça magnifique comme exemple, parce que lui, à la base, il n'a pas des chaussures qui coûtent un bras, il n'a pas un maillot de foot qui coûte un bras, même s'il a des maillots de foot de différentes équipes. Bref, il s'est dit à un moment donné, je veux y arriver, et je vais y arriver, et il s'est donné, donné les moyens d'y aller, et il a lancé son compte TikTok, et c'est parti. Donc oui, il a voulu le faire, et oui, il l'a fait. Et si toi tu as envie aussi, n'hésite pas à cliquer sur le lien, tu trouveras le lien dans ma bio. Clique dessus, va jeter un oeil, regarde un petit peu ce que je propose et ça pourrait t'emmener très très très loin. En attendant, je te laisse sur une dernière réflexion. Je le dis souvent mais je sais maintenant avec l'expérience que c'est par la répétition que ça rentre. N'oublie jamais une chose, si tu ne te mets pas en action, il n'y a rien qui va se passer. Si tu ne changes pas un petit truc dans ta vie, il n'y a rien qui va changer. Et c'est juste comme ça, crois-moi. Je te souhaite une magnifique journée. Si, as plu, si ça t'a plu, ce que je viens de te dire, n'hésite surtout pas à me soutenir sur Tipeee. N'hésite pas à partager, à t'abonner, etc., etc. Je te souhaite une magnifique journée. Je te, je te, je te dis à bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao.